Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cette chaîne, la sociothèque. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la distinction de Pierre Bourdieu. Donc la distinction c'est... L'hypothèse de Pierre Bourdieu est donc euh, par rapport à notre position sociale, nous allons choisir, nous allons préférer certaines choses plutôt que d'autres. Et les choses qui seront choisies par les classes supérieures seront les choses qui seront considérées dans une société comme légitimes. Les choses choisies par les classes plus populaires ou appréciées par les classes populaires seront vues comme des goûts vulgaires qui ne sont pas dignes euh, d'être acceptés comme euh, le goût dans sa quintessence même, dans, dans sa plus parfaite expression. Et si le travail de Pierre Bourdieu commence... Par la musique c'est pas anodin puisque pierre bourdieu nous dit à la page 17 de son introduction la musique est l'art pur par excellence elle ne dit rien et n'a rien à dire donc les choix qui vont être opérés par les différents individus qui participent à l'enquête seront vraiment des choix qui seront euh, purs qui seront vraiment euh, basés sur leur goût et non pas sur un texte ou, euh, ou des choses comme celle là donc c'est vraiment la forme que vise pierre bourdieu Étant donné que les classes euh, supérieures vont choisir un style de musique, c'est ce style de musique-là qui sera considéré comme le plus légitime, comme euh, porteur du bon goût. Le beau danube bleu étant vu comme euh, un choix euh, plus vulgaire ou euh, quelque chose d'un peu, euh, peu populaire. A ce sujet, je vous propose une vidéo que j'avais faite précédemment sur la violence symbolique qui nous permet de comprendre euh, comment ce mécanisme fonctionne.